Ok, on va regarder un petit peu maintenant euh, bah, nos personnes malades. Comment ça va euh, se passer pour elles. Hein, parce que, cette fois que je vais plutôt prendre euh, le Dixit que j'aime bien. Oups. Ah, mon jeu qui explose. Enfin, qui explose. Il faut que je fasse attention à ce que je dise. Parce que <rire> exploser en ce moment, ce n'est pas vraiment le bon mot. Hein, parce qu'effectivement, on a des explosions un peu partout. Donc, euh, ce qui n'est pas bon. Hein. Donc, exploser peut-être pas. En tout cas, j'ai mon jeu qui... Euh, qui veut partir Alors, justement, bon, il veut pas me le dire ou quoi Alors, les personnes malades, qu'est-ce que, on, qu ce qui va leur arriver Alors, euh, bon, encore une fois, c'est un tirage, alors prenez pas tout au pied de la lettre, s'il vous plaît, hein. sachant en plus qu'il y en a qui seront un peu malades, d'autres très malades et d'autres pas du tout, hein. Ok, bon. Donc, on va partir euh, du principe que je parle des gens vraiment euh, avec des gros, gros problèmes, on va dire, d'accord hein Puis, vous savez que, de toute façon, il y a eu de l'eau saline. Je vous, ça, je vous dis, il y a des gens qui s'en sortiront très bien. Hein bon. Alors, donc, les gens vraiment malades, on va dire. Qu'est-ce qui va leur, arri leur arriver Voilà. On va voir si une fixée peut me donner une petite idée. Alors, il y en a qui ont la tête hors de l'eau, bah oui. Et il y en a... Alors là, c'est euh, un peu les études... Euh, C'est un peu les études, bon, ok, pour l'instant j'ai rien d'autre, ouais. je regarde ce qu'il y a en dessous, ouais. bon. pour la... les cartes en dessous sont pas extra, donc je ne vais, les... vais pas les considérer, mais ils ne disent rien, alors j'ai la tête hors de l'eau et j'ai le temps, bon, donc il y a une catégorie de personnes on va dire, qui vont garder la tête hors de l'eau pendant un certain temps donc ce, qui, ce que ça me dit, moi, c'est qu'il y a des personnes, pour l'instant, malheureusement, on va dire que ça va, mais que ça peut s'aggraver. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui est dans ce, aussi dans ce cas de figure. Bon, Mais je voudrais voir, justement, à long, plus long terme, on va dire, les personnes qui vont vraiment, vraiment, bah, tomber malades à cause de cette saleté. Qu'est-ce qui va leur arriver Comment est-ce qu'ils vont être pris en charge Enfin, voilà. OK. Alors là, ah, je ne connais pas cette carte-là. Ah là là faut que je la découvre. Alors, qu'est-ce qu'on a On a, a quelqu'un euh, qui salue. Alors, il y a une couronne et il y a un âne à côté. Alors là, je sais pas. <rire> je ne la connais pas, cette carte-là. Il y en a qui, oui, qui euh, vont prendre la fuite. Il y en a qui vont être emprisonnés. Il y en a qui vont, être, euh, qui vont perdre leur travail. Eh ben, ça, oui, c'est facile à comprendre. Hein. Si ton malade c'est clair. Ah Tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hein. Oh là là là là ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ça, c'est l'antéchrist. C'est pas l'antéchrist. Hein. L'antéchrist. Qu'est-ce qu'il y a à faire là Je ne suis pas partie du tout sur ce thème-là parce que je suis partie sur les personnes malades. Oui, alors l'antéchrist, justement, pour vous en parler, ce sera dans la catégorie nouvelle. Euh, nouvelle catégorie, euh, je trouve le nom. Euh, là, je vous en vraiment, je vous en parlerai en long, en large, en travers. Et même... En voyance, parce que ce sera une, une chaîne toujours de voyance. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire là Alors là, on peut y voir. Si c'est l'antéchrist, ok. Mais on peut y voir aussi éventuellement les gens sans scrupules qui se sont enrichis. voyez Et avec avec le sang d'autrui, en fait. Hein ouais, ok. Bien, bien, bien. Mais bon, moi, ça me dit pas ce qui va arriver aux personnes. Est-ce que c'est que cette carte-là Alors, les personnes malades... Ouais. Je, je réfléchis, hein, d'accord. Qu'est-ce qui va leur arriver Est-ce qu'elles vont être euh, prises en charge Est-ce qu'on va pouvoir les aider? Parce que.. Bon, on va voir. Ah, c'est pas facile comme, euh, comme thème. Hein. Alors là, il y en a qui s'en vont avec un fardeau. C'est minière parce que c'est toujours cette carte de l'âne. L'âne, normalement, c'est un refus. Et c'est aussi, je me demande si c'est pas le le fait de ne pas voir ce qui est. Parce que j'ai quand même une couronne, mais j'ai un âne. Donc ça me fait penser à, on reste un peu sur ses positions, quoi. Hum. Par contre, on a quand même un fardeau à porter. Bon, Ok. Donc, il y a, je dirais que parmi les malades, il y en a certains, certainement, qui ne voudront pas voir qu'elles ont couronné quelque chose, on va dire. Hein, ou qu'elles ont honoré quelque chose qui, finalement. Euh... Ah ouais, c'est marrant. J je viens de comprendre. <rire> ah, c'est sur une autre planète. Ok. Est-ce que je vois les étoiles Donc là, c'est quelqu'un qui est... Donc, ils sont hors sol. Voilà. Donc, ce sont des gens qui vont rester hors sol et qui vont continuer, finalement, à croire euh, en des choses. Ouais, c'est ça. Qui sont complètement stupides. Bon, OK. Un peu difficile, cette carte-là. Il hein. me faut un peu du temps. Parce que là, il y a une espèce de représentation absurde. Et il n'y a personne. Bon. Je verrai si j'ai d'autres idées par rapport à cette carte-là. Je vous dis, je la découvre, je la connaissais pas. Alors, ici... Ah, tiens, on a le, le bonhomme sur la... Le skateboard, ouais. Ok, donc ça, c'est la question de vitesse. Et là, on a la question aussi de vitesse. Donc là, j'étais partie sur les personnes malades. Alors, c'est marrant parce que... Il y, y, y a déjà une chose que je peux vous dire, c'est que ces personnes malades... Alors faites attention, là, je vous le dis comme je le pense. Hein, allez pas m'envoyer des, des commentaires euh, pas sympas. Euh, mais là, il y a des gens qui sont qui ont laissé ouvert la porte. Il okay y a une entité là. Donc, y a, par les, parmi les personnes malades, ils sont en danger. Puisque vous savez bien que le voilà. Ça, ça peut laisser la porte ouverte à la possession. On va dire les choses telles qu'elles sont. Ici. Alors là, c'est une question de rapidité. Ok, donc on va voir. Je sais pas trop pour, pour l'instant ce que c'est. Ok, on va voir. En tout cas, il y a des gens en danger là. Bon, donc il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui sont en danger. Ici, euh, du coup, je vais repartir ici. Il y en a qui vraiment qui sont aussi enchaînés. Donc, il y a deux fois, une fois ici et une fois là. Là. Attention, ça peut vraiment montrer les, les problèmes de santé. Donc, la roue tourne, mais pas dans le bon sens pour cette, ces personnes-là. En fait, elles se sont elles-mêmes enchaînées. Là, il bah, y en a qui vont perdre leur job, décidément. Hein. Mais en même temps, ce sont des personnes qui vont retourner vers les choses plus naturelles, moi j'ai envie de dire. Donc, il y a une catégorie des personnes, euh, bon, vous savez desquelles on parle qui vont vraiment avoir une... Qui, qui, qui vont passer par des choses très difficiles, à une prise de conscience, ah, peut-être pas, mais en tout cas, qui vont chercher des choses naturelles. Parce que là, vraiment, encore une fois, je retourne à la nature éventuellement avec des, des remèdes naturels. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient comme ça. Alors là... Ouais, bah c'est les ballots, voilà. <rire> Attention à ce que je dis. C'est les gens qui sont enrichis. Ils sont pas très inquiétés, hein. Non. Vous voyez là, il y a deux personnes, mais en fait, c'est un jeu. On se bagarre, mais il euh, n'y a rien quoi. Ils ne sont pas inquiétés. Hein. Pour l'instant, non. Ils ne sont pas inquiétés. Désolé, mais euh, non. Bon, c'est de petite euh, information comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont partir en guerre contre. Hein. Certainement, hein. mais ils n'auront pas gain de cause. Hein. Non. Donc, on va se reconcentrer sur les personnes, euh, on va dire, euh, qui risquent d'être mal aller, Parce que c'est surtout, en fait, là, au milieu. C'est souvent au milieu, d'ailleurs, important. Qui sont enchaînées, là. Mais vraiment... Euh, ouais. Et celles-là, qui quelque chose... Comment dire Un fardeau à porter. Mais qui sont, pour moi, toujours dans, dans le déni. Bon, alors. Donc, il y a plusieurs catégories de malades, là aussi, hein. On va regarder. La plus embêtante, c'est évidemment celle-ci. On est d'accord. Enfin, la trois, la celle-là aussi, pas mal. Hein. Alors ici, ouais, ouais, bah c'est ça. Hein. Eux, ils sont persuadés d'avoir fait le bon choix. Hein. Donc, ils sont dans le déni cela. Alors, par contre, malades. Ben, je crois qu'en fait, ces gens-là sont dans le déni parce que ils sont, on va dire, euh, pas très malades. Voilà. Ils ont un fardeau à porter, c'est vrai, mais ça peut être simplement la fatigue, puisqu'on voit que le, le cheval, je crois que c'est un cheval, il baisse la tête, il est fatigué. La personne sur le cheval, pareil, elle baisse la tête. Donc, c'est plutôt des gens qui sont super fatigués, mais qui ne font pas la jonction, ou plutôt la liaison, la relation entre ce qu'ils ont pris et ce qui leur arrive. Et donc, lui, bah il est content, le mauvais, là, le malin, on va dire. Bah, ils se disent tiens bah, les pauvres les idiots ils n'ont rien compris à ce qui leur arrive mais moi je sais donc les, les en fait les, les pauvres gens ils sont dans le déni pour moi c'est la carte du déni ils sont hors sol voilà c'est pour ça que j'ai l'âne c'est euh, le refus ils refusent de voir la réalité bon mais ils sont fatigués mais alors ils sont fatigués mais voilà quoi ça va pas plus loin pour l'instant cela ah, alors attention à ce que là il y a les enfants il y a les enfants Ok, Il y a la famille et les enfants. Bon, pour l'instant, je vois pas. On va regarder ce que c'est. Cela, là bah, c'est un train. Donc ça, c'est par contre, il y a un truc rapide ici. On va, on va vérifier un peu les, les, les, les catégories, là. Alors, les gens qui sont dans le déni. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai les enfants. Donc, on va regarder tout de suite. Là, il y a des choses qui s'accélèrent. Donc, cette catégorie-là, elle est, elle est mal barrée aussi, j'ai envie de dire. Hein. Au niveau santé Et ceux-là qui vont éventuellement. Bah, euh, peut-être devoir se, justement se. Alors je vais dire se réorienter. Ouais, mais non, parce que si, si on se réoriente, si on parle par exemple des aides-soignants et tout, non, c'est pas ça. Non, c'est les gens qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont qui sont tombés malades et qui ont perdu leur travail. Ouais, c'est plutôt ça. il hein, y en a, hein. Il y en a un. Hein Alors, on va continuer la première catégorie. Là, on demande conseil. Alors là, il y a un conseil que l'on demande. D'accord. On va regarder tout de suite ce que c'est pour bien rester sur la, la première catégorie. Alors, ils sont dans le déni, mais il y a un conseil qui est demandé. Ah, oui, d'accord. Donc, ça, c'est en fait, c'est euh, ce qui va arriver. C'est-à-dire, OK, ils sont dans le déni, mais <rire> ils ne vont pas l'être très longtemps. Parce que justement, ceux à qui on a demandé conseil, donc là, je parle au passé, donc certains organismes mondiaux, on va dire, eh ben, ça va faire un effet domino. Bon. Donc là, est-ce on va, on va rester sur le tas-là. Là, hein. là est-ce qu'il pourrait y avoir une prise de conscience Ah, parce que là, on va regarder. Oh, ils vont... Ouais, euh, hmm. Ils vont être mythiques mes raisins, j'ai envie de dire par rapport à tout ce qu'ils vont apprendre en disant que finalement le truc marche pas, qu'il peut être même dangereux, qu'il peut y avoir des effets, enfin des bref. Et ils vont, voyez, voyez le pérou lunaire. Donc euh, euh, ils vont mettre un masque, vous hein, voyez. Il y a un sourire, mais c'est un sourire, euh, un faux sourire. Donc ils vont être quelque part un, un peu inquiets. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont se faire quelque part du souci, mais ils vont pas le dire franchement. Hein, parce qu'il y a l'espèce de sourire euh, faux sourire, ils, ils, ils vont être inquiets. Ils vont se dire ouais, est-ce que j'ai bien fait finalement Et ça va conduire encore à des disputes, très certainement. C'est pas fini cette histoire de disputes, hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et donc il y en a certains, euh, il va y avoir une prise de conscience. Ça va créer des disputes effectivement. Vous voyez, en fait, il y en a, je vous l'avais déjà sorti, cette carte-là, sur, alors, euh, il y en a combien qui portent un masque, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur huit personnes, il y en a, donc, qui vont continuer à porter un peu leur sourire, en se faisant toujours un peu euh, du souci, mais ils vont rien dire, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où tout va s'écrouler, parce qu'on va avoir euh, des révélations, euh, il y a certainement, si c'est, mettons un mari, une femme, ok, il y en a un des deux qui pique-pique et pas l'autre, donc, il y en a un qui va dire à l'autre, tu vois, je te l'avais dit, tout s'écroule. Bon. Et donc, le la personne qui s'est fait euh, truc chouette, <rire> on va dire, il va il, ah, il va pas dire qu'il est inquiet. Il va être inquiet à l'intérieur de lui, mais à mon avis, il va mettre toujours une espèce de masque. Et donc, l'autre personne, mettons, hein, dans le couple qui l'est pas, donc, pic, pic, va dire, tu vois, je te l'avais bien dit, mais il va y avoir quelque part toujours le déni. Ah, ça va pas être évident, hein. Donc, prise de conscience, bien sûr, une personne sur huit. Et il y en a une qui va crier au secours. Oui. Les autres vont continuer à porter le masque. Bon, j'espère que c'est clair, mes petites explications. Donc, ce n'est pas évident, ça n'a pas été évident pour la prise de conscience. Un huitième, vous avez la, la proportion. Alors, ici, cela, -là, là Les squelettes qui sortent ouais, bah oui, c'est les enfants. Les squelettes qui sortent du placard, c'est les scandales par rapport aux enfants. Bon. Donc là, avec les histoires de skateboard, ah, c'est marrant, ça pensait effectivement à un skateboard, c'est les ados, hein alors, les parents qui ont éventuellement amené leurs ados, par exemple. Mais alors, attention au danger de la possession de psychique. Ici, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il va y avoir les squelettes qui vont sortir de placards. Alors, enfants, ados hein. Pour l'instant, je n'ai pas les questions de maladie, j'ai juste ça. Ça veut dire aussi que, que les enfants et les ados, ce sont des, des proies. Certainement. Plus facile pour ça. Ce qui est très embêtant, parce que là, on parle de la nouvelle génération. Hein. Mais qu'en même temps, il va y avoir des scandales qui vont sortir. Hein, J'ai les deux. Alors, est-ce que ça peut être aussi des histoires de possession Je me demande, parce que squelette qui sort de placard, c'est les scandales, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi euh, des choses de l'au-delà Embêtant, embêtant ce que je suis en train de sortir, parce que moi j'aime pas ça. Hein. Vous voyez ici le monstre C'est pas bon ça. Bon, alors ici qu'est-ce qu'on a On a là, la grâce. Ah, cette carte-là qui est toujours belle, qui est toujours compliquée à comprendre. Alors, on va regarder ce que c'est là. Je sais pas. Et puis là, là c'est quoi là? C'est toujours l'âge sale, hein. c'est marrant, je la sors aussi beaucoup ces temps-ci. Donc, il y en a qui vont essayer de nettoyer. Ah, voilà, c'est ça. Alors, le linge sale, oui, ou nettoyer. Donc, il y en a qui vont aller chercher euh, certainement des, des, des remèdes naturels pour nettoyer. Bon, OK. Alors, la, la catégorie, la troisième, là. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette catégorie-là On va regarder un peu. Donc, il est enchaîné avec la roue de la fortune. Donc, eux, là, ils peuvent vraiment avoir des problèmes. Il y a une catégorie de personnes qui risquent d'avoir des problèmes. Mais il y a la grâce. Donc, on va regarder ce que c'est. Alors là, il y a les questions de lumière. <rire> ne me demandez pas. Je ne sais pas. <rire> la lumière. Ah oui, d'accord. Si, la lumière sous le chapeau. Si c'est la lumière sous le chapeau. C'est euh, les gens qui vont comprendre. Bon, il ben, y en a quand même. Il hein. y en a qui vont comprendre. C'est pour ça que j'ai la grâce. Ok. Ouais, il y en a aussi qui vont potasser, hein. Alors, peut-être parce qu'ils vont tomber sur mes vidéos, allez savoir, pas que, hein. non, je rigole. Mais il y en a qui vont se poser des questions, qui vont faire des petites recherches, là. Ouais, ils vont comprendre ce qui se passe. Alors, euh, ça, c'est euh, les histoires de nourriture. Regardez, c'est aussi les histoires de... de restrictions. Ah, oui. D'accord, ah oui, d'accord. Ah, c'est En fait, je suis en train de, de regarder que ces gens-là, c'est les gens en fait qui ont cédé pour justement aller au resto, euh, voilà, c'est ces gens-là en fait. Il y a une catégorie de personnes ici euh, qui va avoir, euh, on va dire un éclaircissement de conscience hein. et dedans, ben, il y a des gens justement qui, euh, qui ont accepté euh, ce que vous savez justement pour, pour des questions, on va dire, de gourmandise ou en tout cas de resto. Hein. Et euh, donc, qui ne pas, en fait, qui ne pas renoncer à ça. D'accord. OK. Bon, bah c'est juste, en fait, la, la catégorie de personnes. OK. Mais alors, pourquoi j'ai la grâce Alors, elles vont comprendre. Il va y avoir un, un éclaircissement de conscience. Donc, ça, c'est bien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles vont revenir éventuellement à des choses spirituelles ouais. Ah, j'ai plus le, le truc là, j'ai autre chose, je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur autre chose. Euh, toujours par rapport aux personnes malades. Non, je suis partie sur autre chose, excusez-moi là, le jeu il est en train d'aller faire autre chose là. Il est en train de me reparler de ce qui risque d'arriver. Désolée, hein, parfois, ça arrive, ça interfère. Hein, euh, bah, je ne peux pas toujours être connectée à 100%. Hein, voilà. Non, non, là, ça va me dire que, attention, euh, je vous ai fait la vidéo sur Taïwan et la Chine. Ouais, ouais, d'accord. Ben, ça peut être ça. Hein. Bon, alors, ça arrive comme ça. Donc, on va les mettre à part. Bon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus rien d'autre à dire sur ce sujet-là. Hein. Donc, il y a des gens ici qui vont être dans le déni. On a vu, hein, on ne va pas vous refaire tout le truc. Là, il y a des gens... En fait, les gens qui ont fait le... le pour aller au resto et tout, qui voulait pas justement euh, euh, renoncer à leur liberté hein, et en fait qui se sont finalement emprisonnées euh, elles-mêmes, ce qu'elles n'avaient pas compris. Il hein. y a des gens qui vont avoir un éclaircissement de conscience. C'est marrant, moi je pense à la grâce divine. C'est pour ça que j'ai pas d'autres cartes qui sort Il y a des gens qui vont qui vont revenir, euh, comment dirais-je, du côté qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher des moyens naturels pour se nettoyer. Mais il y en a d'autres, ça va être un nettoyage intérieur spirituel. Hein parfois, c'est la carte de la grâce. Là. parce que Pourquoi la grâce Parce que j'ai des questions de lumière. Donc, euh, il y en a qui vont vouloir se libérer de ça. Bon. Alors, au niveau des gens qui sont malades, malades, on va dire physiquement, mais vraiment graves. Alors, ceux je ne les ai pas encore vraiment sortis. Alors, il y a une protection. Ah oui, il y a une malhonnêteté, il y a une protection. Ouais. Alors, il y a deux cartes, un peu contradictoires. Elles ont le choix, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont le choix. C'est-à-dire que si... S'ils si, restent un petit peu scotchés à leur télé, on va dire. Hein. C'est un peu l'abrutissement euh, médiatique, on va dire. Bon, euh, Ben... Pff. Ils vont rester dans cet état quoi. Par contre, ils ont le choix, ils ont le libre arbitre. S'ils le veulent, euh, même au niveau de la santé, ils peuvent agir. Mais pour moi, pour bien aller au niveau au niveau physique, il faut passer par la case, on va dire, illumination ou éclaircissement de conscience ou clairvoyance ou ce que vous voulez, parce que là, c'est vraiment la lumière. Hein. Vous voyez, c'est le chapeau melon. Hein. C'est la lumière intérieure. Hein. Qui est d'ailleurs source de joie. Hein. Bon. Je vous en parlerai plus dans, dans, dans mon autre chaîne que je vais mettre en route. Ce que je veux dire par là. Pour moi, les gens malades ont le choix. Soit ils continuent finalement euh, bah, à croire ce qu'on leur dit, euh, voilà, avec leur pop-corn. Ils regardent le poisson rouge. Hein, enfin bref, l'abrutissement. Et finalement, bah, ça va être ça. Alors ça, c'est le diable. Hein. Vous voyez le forfait, le malhonnête, le méchant, le mauvais. Vous voyez, en plus, tout en noir, avec les yeux, ici, un peu maléfiques, un peu comme des histoires de, un peu des histoires de, de, de feu maléfique. Là, on voit, on voit deux billes. Je vais vous le rapprocher. C'est difficile à avoir sur cette carte-là. Mais, on, en fait, on voit des yeux maléfiques. Et donc, ben, ils balancent de ce côté-là. En fait, ils sont entre les deux. Soit ils vont de ce côté-là, avec les ailes. Ok. Bon. Donc, les gens malades... Eh ben ça va dépendre de ça. Ils ont le choix. Ils ont vraiment le libre arbitre. Voilà. Bon. Euh, donc du coup, euh, oui. Alors, j'avais fait déjà le premier tirage. Hein. J'avais dit qu'il y aurait certainement des dédommagements, des intérêts et tout. Est-ce que, en fait, ils vont être, être prises en charge Justement, on va demander au Dixit. Ah oui. Ben là, ça sort, hein. C'est amusant. Hein. Là. Alors oui, c'est vraiment amusant. Alors là, on est devant une carte d'abondance, on ne peut pas y accéder. Bon, ça veut dire que les questions d'indemnisation, ça va prendre du temps. Ouais. Donc, il y aura bien des d'assurance, d'indemnisation. Et là, alors là, c'est plutôt les questions de nature. Des choses qui poussent dans le sol. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça, ça vient là. On va regarder. Je suis partie sur les histoires de prise en charge, moi. <rire> J'ai des trucs comme ça qui me sortent. Alors, débrouille-toi, Maddy, avec. Hein. OK. Ouais, il y en a qui vont attendre. Hein. Donc, qui vont attendre après, effectivement, une prise en charge. Et là, c'est quoi oh, C'est toujours la lance maléfique, c'est fou. Hein. Alors, attendez, je réfléchisse. On a ici le bûcheron. Qui est en route Ah oui, d'accord. Qui est en route pour euh... Ah oui, d'accord. Attendez. Ah, mais elle est bien cette carte-là. Très très bien. Alors, il y a des choses qui poussent dans le sol et en fait, c'est euh, des choses vivantes, on a des arbres. Hein. Et là, il y a un bûcheron qui est en route pour abattre l'arbre. Oui oui oui oui oui. Donc, la prise en charge, oui, c'est ce que j'ai sorti euh, aussi tout à l'heure. Mais alors, ça va mettre du temps. Et il y en a certainement qui vont euh, faire en sorte de bloquer les choses. Je vais remettre une carte là-dessus parce que celle-là, je sens qu'elle est importante. Elle va me dire quelque chose. C'est la destruction de la vie. hein Ok Ouais. Je, je me demande si cette carte-là, elle n'est pas justement pour les femmes parce que là, on a la vie qui grandit sous terre. On a une espèce d'enfant, là. Vous voyez Et là, il y a quelqu'un qui vient abattre ça. Moi, ça fait penser au problème des femmes, là. Alors là, on a bien des choses qui se mettent en route. OK. OK. Alors, je me demande si c'est pas ça, en fait. Attendez, on va, on va, on va vérifier ça. Ouais. OK. Ah, ben bah, voilà, encore, hein. Écoutez, c'est ça, hein. ouais. En fait, c'est les femmes. Les femmes, leur problème va être vraiment reconnu. Hein, le problème de fertilité, en fait, c'est ça, je viens de le comprendre. On le voit, on, voit, on le voit ici aussi. Ça va être reconnu qu'il y a eu tromperie. Et donc, il, y a, il y a, effectivement, il y a satisfaction. Mais ça va vraiment être des, des femmes qui vont être courageuses, qui vont agir de façon individuelle, qui ne vont pas lâcher le morceau, quoi. Ouais. Donc, c'est surtout les femmes, en fait. Et, et, les, les, parce que là, c'est vraiment, c'est clair que C'est ça. Bon, donc les femmes, elles vont, elles vont vraiment être prises au sérieux. Bon, les autres, j'ai envie de dire, c'est plus ça. Voilà, on attend la camp d'abondance, mais vous voyez, c'est gelé. Alors, c'est gelé, quoi Pourquoi c'est gelé Parce que c'est gelé dans le temps. Il va y avoir un problème qui va, euh, qui va être reconnu, mais... Euh, pff, comment voulez-vous indemniser des milliards de personnes Enfin, peut-être pas des milliards qui sont malades, j'exagère, mais enfin, bon. On va dire, euh, allez... On en a combien qui ont 60% de 8 milliards, non, non, ça fait 4 milliards, 4-5 milliards. Ah, quand même, hein. Euh, sinon, mettons qu'il y ait, j'en sais rien, combien de pourcentage d'effet là-dedans Pouh, difficile à dire, hein. Bah, ça va rester quand même de l'ordre de plusieurs centaines de millions. Comment voulez-vous indemniser des centaines de millions de personnes? C'est pas possible. Donc ils vont prioriser, à mon avis, surtout euh, les questions de, de, des femmes, notamment de la fertilité. Les autres, ils attendront. Donc voilà, donc petit tirage, oh là là, encore 48 minutes, je suis désolée, c'est long, je vais peut-être faire la vidéo en deux parties, parce que c'est très très long, <rire> c'est toujours pareil, mais bon, parfois il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, ça nous donne une petite idée de ce qui peut arriver sur les gens malades, moi ce qui m'embête c'est ça, et ça c'est grave, mais je vous en parlerai euh, sur une autre chaîne, de façon plus en détail, que vous compreniez ce qui se passe, et la, fa la façon de s'en sortir encore une fois, ben, euh, elle est tout en dessous, c'est celle-ci, quoi. La grâce, hein. Voilà. Bon. Ceux qui ont les mêmes convic convictions que moi me comprendront. Les autres, euh, bah, je sais pas. <rire> vous ferez comme vous voudrez. Hein. En tout cas, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter bah, une bonne fin de week-end. Et à bientôt. Au revoir.